Dans le jardin de mon enfance Entre les arbres et la violence J'ai retrouvé ce qui calmait mon cœur Les fraises, l'odeur des vacances mais l'insouciance, les escaliers qui supportaient mes pas. Pourquoi j'y pense encore Y a quoi de mieux Les rires en farandole, à part l'été qui me console, qu'est-ce qui me manque tant? Pourquoi je pense encore autant? Y'a quoi?